Salut, cette vidéo est extraite de la clinique que j'ai faite pour nos joueurs au Centre de Grenoble sur les bases avancées du football américain. J'ai décidé d'en faire un cours en ligne gratuit sur French Defensive Back Football School. Le lien est dans la bio. Bonne vidéo à toi Du coup, la formation, c'est la manière dont les joueurs sont disposés sur le terrain. Donc, typiquement, la, la photo que j'ai montrée avant, on avait une formation. Donc, la manière dont les joueurs sont disposés sur le terrain. Comment est-ce que, est que les joueurs sont répartis sur le terrain Et le personnel, c'est qui sont les joueurs sur le terrain D'accord. Et du coup, le personnel et la formation sont deux choses qui s'imbriquent plus ou moins, c'est ce qu'on va voir dans, dans, dans ce petit module. Okay et tout ça, ça a une énorme différence. La, cette énorme différence, c'est qu'un receveur va moins bien porter la balle qu'un running back. Et un running back va être moins bon à recevoir la balle qu'un receveur. Ça, c'est le personnel. Donc du coup, les formations peuvent avoir plusieurs running backs ou plusieurs receveurs ou plusieurs tight ends, etc. On va, on va voir ça juste après. J'envoie tous les lundis un article exclusif. J'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter. Le lien est dans la description. Alors abonne-toi. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a des règles d'alignement et qu'il y a des obligations par rapport aux formations. Donc là, on va parler de formation. On parlera de personnel un peu plus tard. D'accord La première obligation, c'est qu'il peut y avoir maximum 7 joueurs d'alignés, donc sur la ligne de scrimmage, il ne peut y avoir que 7 joueurs, donc la ligne de scrimmage c'est cette fameuse ligne imaginaire où on va remettre la balle en jeu, il peut y avoir que 7 joueurs, euh, pour, le, pour, ce, pour les filles qui jouent à 7, et pour les, les, les, les gars de la baie qui jouent à 9, euh, cette règle est la même, ça veut dire que du coup il y, y a toujours un nombre de joueurs maximal dans le backfield, par contre du coup c'est le nombre de joueurs alignés qui va diminuer, à 9 du coup on va avoir... 5 joueurs et à 7 je crois que c'est 4 mais je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est 4 d'accord par contre le nombre de joueurs qui doivent être dans le backfield donc non aligné donc le backfield c'est derrière la loss donc derrière le trait rouge que j'ai fait là qui sont du coup derrière le, le, les, les pieds de, de, des joueurs qui sont alignés là on va avoir maximum et minimum donc c'est obligatoirement 4 joueurs dans le backfield ok obligatoirement 4 joueurs dans le backfield donc là, on a une formation. Ça, c'est un exemple de formation. Donc, on voit qu'on a 4 joueurs dans le backfield. 1, 2, 3, 4. Et qu'on a 7 joueurs alignés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ce qu'il faut... Là, c'est une autre formation. Du coup, c'est toujours la même chose. On a 7 joueurs alignés. Ok. Et 4 joueurs dans le backfield. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Il y a au football américain 5 joueurs éligibles. cest à dire que... Euh, 6, pardon. 6 avec le quarterback. D'accord Il y a... 6 joueurs éligibles, et il n'y a que six joueurs éligibles qu les 6 joueurs éligibles qui ont le droit de toucher le ballon, d'accord Donc ils peuvent courir la balle ou recevoir une passe. Ces 6 joueurs éligibles sont les deux joueurs à l'extrémité des 7 joueurs alignés. Donc là par exemple, là on a les 7 joueurs alignés, ce sont les 2 joueurs à l'extrémité qui sont éligibles. D'accord Ces 2 joueurs là ne sont pas éligibles, parce qu'ils ne sont pas à l'extrémité des joueurs alignés. Okay et tous les joueurs qui sont dans le backfield... Un exemple de, de, de formation euh, du coup débalancée. C'est comme ça que ça s'appelle. Là, ici, on a nos quatre joueurs dans le backfield qui sont éligibles. Là, on a deux receveurs de ce côté-là de la formation. Ce joueur-là n'est pas éligible parce qu'il n'est pas à l'extrémité. Du coup, par contre, le tackle offensif qui est là va être éligible. C'est pour ça que ça s'appelle une formation débalancée. OK Donc là, c'est bien important de comprendre que euh, là, ce joueur-là, on ne va pas défendre un tracé de passe sur lui. Ce n'est qu'un bloqueur. Okay Après ça, ça arrive très très très très très rarement, très rarement parce que du coup c'est très compliqué pour l'attaque de tourner ce genre de, de, de formation à son avantage. Mais du coup ça peut arriver, et c'est important que vous le sachiez, que vous sachiez que ça existe. Okay on n'est pas, pas obligé d'en tenir compte tout le temps, mais c'est important que si un jour on parle de formation débalancée, et si un jour on parle de receveur non éligible, que vous sachiez de quoi on parle.